Lecture de la première lettre de Saint Jean Mes enfants, c'est la dernière heure, et comme vous l'avez appris, un antéchrist, un adversaire du Christ doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres, et cela devait être manifesté. Quant à vous, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction, et vous avez tous la connaissance. Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez, et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Joie au ciel, exulte la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne toute entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur car il vient, car il vient pour juger la terre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au commencement était le verbe. Et le verbe était auprès de Dieu, et le verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres « Ne l'ont pas arrêté. Il eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas à la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait cher. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. La gloire qu'il tient de son Père comme fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant. « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Dieu. Personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Frères et chers, aujourd'hui ensemble, prenons le temps de rendre grâce à Dieu pour cette année qui s'en va. Disons-lui merci pour le don de la vie. Le dernier jour de l'année nous incite à faire un bilan et à confier la nouvelle année à Dieu. Fréquemment, un mélange de sentiments, même contradictoires, refont surface dans nos cœurs en cette période de l'année. C'est comme si un échantillon des différents moments vécus dans le courant de l'année et aussi de ceux qu'on aurait aimé vivre viennent dans nos esprits. L'évangile d'aujourd'hui peut nous aider à les mettre en perspective pour pouvoir commencer la nouvelle année avec entrain. La parole était Dieu, tout se fit pour elle. À l'heure de faire le bilan de l'année, il faut se rappeler que chaque jour est un don reçu. C'est pour cela que, quelle que soit la manière dont nous en avons profité, aujourd'hui, nous devons rendre grâce à Dieu pour chaque seconde, chaque minute et chaque heure de l'année qui s'en va. Mais le don de la vie ne suffit pas. Nous sommes toujours dans le besoin. C'est pour cela que l'évangile d'aujourd'hui nous apporte une parole clé. Accueillir. Et la parole s'est fait chère. Accueillir Dieu lui-même. Dieu se faisant homme se met à notre portée. Accueillir signifie lui ouvrir nos portes, le laisser entrer dans nos vies, dans nos projets, dans ses actes qui remplissent nos journées. Jusqu'à quel point avons-nous accueilli Dieu et lui avons-nous permis d'entrer en nous La parole est la lumière véritable qui illumine tout homme qui vient de ce monde. Pour être sûr de marcher dans la lumière, il faut rejeter l'Antéchrist. Accueillir Jésus veut dire se laisser questionner par lui. Laisser ses critères illuminer tant nos pensées les plus intimes, comme nos actions dans le travail ou dans nos relations sociales, que nos actions puissent s'accorder aux siennes. La vie est la lumière. Mais la foi est quelque chose de plus que de simples critères. C'est notre vie joint à la vie. Ce n'est pas seulement nos efforts, mais surtout dons et grâce, Vie reçue au sein de l'Église, surtout à travers les sacrements. Quelle place ont-ils dans ma vie chrétienne À tous ceux et toutes celles qui l'ont reçue, il leur a donné le pouvoir de se faire fils de Dieu. Tout un projet passionnant pour cette année que nous allons entamer. Que Dieu vous bénisse